Cette cérémonie est d'ailleurs un véritable partenariat entre la collectivité régionale et les équipes pédagogiques d'Alice. Il était en difficulté, il avait besoin d'ordinateurs, il avait travailler, Et jusqu'à maintenant, nous, nous l'accompagnons. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir où c'est toi. Je remercie euh, Monsieur le Président de m'avoir soutenu. Cela depuis que je lui ai demandé son aide. Je vais remercier aussi Madame de Cœur qui m'a toujours soutenu. Et elle est là mais je ne veux pas que j'ai dit son prénom, ça va rester secret. Je veux aussi soutenir ma mère qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours poussé à aller plus loin et surtout qui a su jouer les deux rôles quand il le fallait. Alors ça je le dis publiquement, si tu as besoin de moi personnellement, je vais la poutre à pour ta réussite. Et je te remets ce chef de 1600€ dans la région de Il faut qu'ils croient en leur chance, qu'ils n'hésitent pas à voir grand, voire loin, se dépasser, avoir le, le, la force et la conviction de réussir, c'est possible. Il faut évidemment qu'ils soient accompagnés et on pense aux parents, à l'énergie positive qu'il faut leur envoyer. Et nous, en tant que professionnels, si on peut leur donner un exemple de réussite, si on peut les coacher à notre niveau, ben c'est avec plaisir qu'on le fera. Alors, euh, au niveau des maisons familiales, effectivement c'est une fierté parce qu'avant on n'était pas sollicité. Et depuis maintenant à trois ans, la région Guadeloupe nous a intégrés dans le dispositif, donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui qu'on est là. C'était une très belle manifestation, les parents sont contents, la plupart des proviseurs sont là, les directeurs de MFR sont là, donc c'est une belle réussite et je tiens à féliciter tous euh, ceux et celles qui se sont donnés pour pouvoir organiser cette euh, remise de récompense au bachelier.